Il est temps maintenant de déclare, euh, des questions orales. La chef de l'opposition officielle, a vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le premier ministre. C'est concernant les, le rapport des Forces armées canadiennes qui a dévoilé que 26 résidents sont décédés à la suite de la déshydratation et de, de la négligence. Au mois de mai, il y a quelques semaines, la ministre a dit qu'il qu y a eu une enquête immédiate mais ensuite, vendredi, un, un ministre a dit qu'une enquête est maintenant en cours. Donc, est-ce que la ministre admet maintenant que l'enquête complète que le premier ministre avait promis n'a jamais eu lieu? Je pense qu'on doit répondre à cette question, Monsieur le Président. De la part du gouvernement, leader parlementaire du gouvernement, je, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, bien sûr, le coroner participe dans cette enquête. Avec le rapport de la Commission et aussi avec le rapport de la vérificatrice générale, on agit euh, concernant les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Nous sommes très ravis de, des efforts des Forces armées canadiennes lorsqu'ils sont venus en aide ici en Ontario et au Québec. Mais comme on l'a mentionné avec ces deux rapports, ce qu'ils ont mis l'accent dessus, c'est que... Il y avait un sous-financement massif durant les 15 années précédentes avant qu'on arrive au pouvoir et c'est pour cette raison qu'on a agi immédiatement, non seulement pour apporter des réformes en santé, mais aussi dans les soins de longue durée. Et tous les investissements qui étaient nécessaires lors de la pandémie, d'investir dans les maisons, des foyers, il, y a, il reste beaucoup de travail à faire, mais on est engagé à le faire. complémentaire, il semble que c'est très évident que le premier ministre a rompu avec sa promesse. Des familles ont fait face à, à, à une situation cauchemardesque. Le premier ministre a promis une, une enquête pleine et entière. Il l'a promis aux membres de la famille, aux survivants dans les soins de longue durée. On leur a promis la justice ils n'ont rien reçu. Les... Les forces canadiennes ont euh, détruit le, le cercle de silence qui était autour des soins de longue durée. Ils ont révélé des histoires d'horreur, des personnes qui sont mortes de déshydratation, des personnes euh, confinées dans leurs chambres. Il y avait des coquerelles et des infestations de différents types. Et maintenant, la ministre prétend ou le ministre prétend qu'il y a une enquête en cours. Mais c'est la, euh, la même chose qu'elle a prétendue il y a un an. Mais de la part de ces familles, est-ce que le gouvernement va, s'il vous plaît, reconnaître que le premier ministre n'a rompu avec sa promesse et qu'il y a une année qui s'est écoulée depuis ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Chambre? leader parlementaire du gouvernement encore une fois, M. le Président? Le député le sait très bien que le premier ministre s'est engagé à avoir une enquête d'une commission d'enquête concernant ce qui s'est produit dans les soins de longue durée. Je pense qu'on est un des premiers gouvernements au Canada qui l'a fait. Je reconnais le fait que les députés d'en face n'étaient pas pour cette commission, mais non seulement est-ce qu'on a commencé à mettre en œuvre certaines des recommandations qui ont été émises par ce rapport, mais on a aussi demandé l'aide du coroner, et c'est ce à quoi les Ontariens s'attendent. On a une obligation envers les membres de la famille, mais on a aussi un engagement envers les générations futures que cela ne se reproduise pas, qu'on ait les investissements en place pour s'assurer qu'on a un système qui est durable, qui a des lits, 30 000 nouveaux lits, 27 000 Membres du personnel, 2000 infirmiers et infirmières qui ont été annoncés la semaine dernière, 4 heures de soins par résident. On est bien en cours d'améliorer le système pour les générations à venir. Complémentaire, je peux comprendre les familles des résidents des foyers de soins de longue durée, des survivants, ne croient pas un seul mot que, que le gouvernement prononce concernant les enquêtes. Le premier ministre a promis, et je vais citer, nous avons lancé une enquête pleine et entière, mais sa ministre des soins de longue durée a dit qu'elle a seulement reçu le rapport du, des Forces armées canadiennes le 6 mai de cette année. Est-ce que la ministre et le premier ministre, est ce qu'ils prétendent? que les forces armées canadiennes n'ont pas divulgué cette information, mais est-ce qu'ils sont prêts à admettre qu'il n'y a pas eu d'enquête de, pleine et entière, que cette promesse n'a pas été tenue par le premier ministre? Et parlementaire du gouvernement? Encore une fois, je ne sais pas euh, d'où euh, elle sort ces informations, le chef de l'opposition officielle. Je sais que les députés d'en face n'étaient pas pour cette commission d'enquête qu'on a mis en place en tant que gouvernement. C'est une commission très importante et nous mettons en œuvre les recommandations de cette commission. Et on l'a fait parce qu'on voulait assurer aux familles qu'on allait agir. Je suis très reconnaissant envers les Forces armées canadiennes pour tout ce qu'ils ont, pour tous leurs efforts. Ils ont fait un très bon travail. Mais notre priorité en ce moment est non seulement la justice pour les familles, mais aussi pour s'assurer que les générations à venir ont des soins de longue durée appropriés. Pendant des décennies, on a sous-financé le système des soins de longue durée. On change cela. 30 000 nouveaux lits. Plus de 30 000 nouveaux membres du personnel dans le secteur et quatre heures par résident, par jour. On va être un. un on va mener dans le domaine et on va s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. La prochaine question. Chef de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi au premier ministre, mais je peux assurer au gouvernement que ce que les familles veulent, c'est la justice et la redevabilité. Le gouvernement ne peut tout simplement pas changer la page et prétendre qu'il n'y a rien. Que rien ne s'est produit dans les foyers de soins de longue durée. Des personnes sont décédées de la déshydratation de la négligence. Les résidents ont supplié les gens pour de l'aide. La ministre ou le, Les rapports d'enquête de la part de la ministre des soins de longue durée de Downsview ont démontré que les résidents n'étaient pas alimentés de manière appropriée et ils n'ont pas reçu l'eau nécessaire. Donc, est-ce que le gouvernement accepte ce que les forces armées canadiennes ont dit qui s'est passé dans les foyers de soins de longue durée, que 26 personnes sont mortes à la suite de la déshydratation et de la négligence, ou est-ce qu'ils sont plutôt du côté des exploitants à but lucratif, que cela ne s'est pas produit et que les forces armées canadiennes ont inventé tout cela? Leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre encore une fois, on va toujours être du côté des Ontariens. Et c'est pour cette raison qu'on a lancé une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui a mené aux tragédies dans les soins de longue durée. La vérificatrice générale a eu un rapport similaire et ce qu'on a trouvé, c'est que, oui, on nous a mis sur la défense durant la première et deuxième vague pour tout au long de la première année à cause du manque de financement dans le secteur. On le savait avant la pandémie. C'est pour cette raison qu'on a fait des investissements incroyables pour bâtir de nouveaux centres, de nouveaux foyers de soins de longue durée. Et on a augmenté les salaires pour les PSSP. On a demandé aux Forces armées canadiennes de venir en aide et on va augmenter le nombre de soins par résident à quatre heures. On va embaucher plus de PSSP. On a annoncé 2 000 autres postes d'infirmiers et infirmières. On va réparer le système pour les générations à venir et pour les familles qui veulent la justice. La justice est là pour elles, pour eux. Complémentaire, on ne peut pas réparer le système si on ne, ne reconnaît pas ce qui s'est mal passé dans le système. Les forces armées canadiennes ont dit que 26 personnes sont décédées à la suite de la déshydratation et de la négligence et le gouvernement refuse de le reconnaître. La ministre des Soins de longue durée, d'un côté, dit qu'il y a eu une enquête pleine et entière qui a eu lieu et maintenant elle dit que elle apprend ses détails pour la première fois. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Soit il y a eu une enquête et elle le savait, ou elle l'a appris pour la première fois en ce moment. Je dois dire, un an s'est passé. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu d'enquête réelle. Les gens méritent beaucoup plus. Est-ce que ce gouvernement croit est ce que les familles nous disent. Est-ce qu'ils est est qu ont un plan pour permettre aux familles d'avoir accès à la justice qu'elles ont besoin? Et comment est-ce que ces familles vont pouvoir faire confiance à ce gouvernement lorsque euh, on leur offre des réponses? Réponse, c'est pour cette raison qu'on a mis en place une commission d'enquête immédiatement. La chef de l'opposition officielle sait très bien qu'elle était contre cette commission d'enquête, mais on savait que c'était très important pour les familles qui ont perdu un être cher durant la crise de la COVID-19, mais on savait aussi que pour que les générations à venir n'aient pas à subir le même sort, qu'on devait faire d'autres investissements dans le secteur. C'est pour cette raison qu'on augmente le nombre de soins, le, le nombre d'heures de soins par résident à quatre. Et en dépit du fait qu'on n'a pas reçu les vaccins qu'on avait besoin au mois de février, mars et avril, on avait un engagement envers les foyers de soins de longue durée pour s'assurer que les résidents étaient les premiers vaccinés. Mais on doit aussi s'assurer que les prochaines générations n'aient pas à subir le même sort. Et c'est pour cette raison qu'on apporte des investissements qui nous permettront d'assurer que cela ne se reproduise pas. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, la justice n'a pas été rendue envers les euh, euh, membres de la famille des résidents. Et ce que ce ministre suggère que le chapitre est maintenant clos, que le rapport d'enquête a été émis et qu'on peut maintenant repartir à zéro, c'est. Ça ignore complètement toute la souffrance des survivants et survivantes, ainsi que les membres de la famille qui ont perdu un autre chair. Donc ma question au gouvernement est, quand est-ce qu'ils vont reconnaître que la justice doit avoir lieu, qu'il doit y avoir une redevabilité, une reddition de compte, que les gens qui ont perdu leur vie à cause de la déshydratation, de la négligence, qu'ils ont été laissés à l'abandon, doivent... Être, on doit leur rendre justice. Comment est-ce que les Ontariens peuvent faire confiance à ce gouvernement s'ils n'assurent pas qu'il y ait cette justice pour toutes ces tragédies? <applaudissements> Leader parlementaire du gouvernement, merci. Je voudrais rassurer les Ontariens que... Le chapitre ne sera jamais clos, parce qu'on sait à quel point c'est important d'apporter des investissements en soins de longue durée, non seulement pour ceux qui ont perdu un être cher, c'est pour cette raison qu'on a lancé cette enquête du coroner et aussi la commission d'enquête. Mais lorsque la chef de l'opposition officielle avait l'occasion en 2011 et 2014 de faire en sorte que les soins de longue durée soient une priorité, elle a accepté les objectifs du gouvernement libéral nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté des investissements immédiatement dans les, les soins de longue durée. La ministre de la Santé a lancé des équipes de Santé Ontario qui ont été très efficaces dans des circonscriptions comme la mienne. On a apporté ces changements avant la pandémie, durant la pandémie et après la pandémie, et on va continuer de maintenir notre engagement et de s'assurer que les soins de longue durée soient... Meilleur pour les prochaines générations. Prochaine question, député de Brampton Merci. Bonjour. Ma question est au premier ministre. À Brampton, les terrains de jeu, les terrains de basketball ont été fermés. Les terrains de tennis et les terrains de golf aussi, d'autres activités à l'extérieur qui sont sécuritaires, demeurent confinés en dépit du fait que les experts en santé n'ont jamais recommandé qu'on ferme ces installations extérieures. Ma question au premier ministre, est c'est très clair que personne n'a demandé qu'on mette cela en œuvre, pas les Ontariens, pas les experts en santé. Pourquoi est-ce que le gouvernement l'a fait et est-ce que le gouvernement va voter avec nous et de permettre à ce que ces installations extérieures soient... Euh, accessible encore à nouveau. Réponse, ministre de la Santé, on ne peut pas le faire en ce moment parce que notre taux d'hospitalisation est trop élevé. Nos chiffres sont beaucoup trop élevés dans les soins intensifs. Il y a 779 personnes dans les soins de intensifs. C'est un niveau très élevé. Il y a eu une baisse, mais c'est toujours très élevé. Mais les parcs sont encore ouverts. On veut que les gens allent à, à, à, à l'extérieur, aller marcher, aller courir. Vous pouvez aller dans les parcs. Tout cela peut encore se produire. Mais on doit assurer la capacité dans les hôpitaux et qu'on ne permet pas ce que ces variants puissent... Prendre le contrôle, encore une fois, parce que la dernière chose qu'on veut en Ontario, c'est une quatrième vague qui serait tout à fait dévastatrice pour la province. Complémentaire, le groupe de scientifiques a demandé qu'on ferme les endroits non essentiels et qu'on ait des congés de maladie payés au lieu de fermer nos parcs et nos activités récréatives. Ils ont dit que deux congés de maladie payés étaient essentiels pour assurer la sécurité des Ontariens, mais ils ont ignoré ces conseils. Ils ont aussi recommandé que, si on ne permet pas à ce que les gens puissent participer à des activités extérieures sécuritaires, on les force à rester à l'intérieur où la propagation est plus élevée et que ça touche négativement la santé mentale et le bien-être des Ontariens. Donc, je pense que c'est important de mettre l'accent sur le fait que c'est une question d'équité. Ce n'est pas tout le monde qui a un arrière-cours. Les experts en santé, le groupe scientifique et plusieurs associations ont été très clairs sur ce qu'on a besoin. Ce qu'on doit faire, c'est d'assurer que ces installations extérieures soient euh, déconfinées, soient ouvertes. Est-ce que le premier ministre va arrêter d'écouter ses amis? Est-ce qu'il va permettre à ce que ces activités récréatives à l'extérieur puissent avoir lieu? ministre de la Santé, nous avons la responsabilité d'agir de manière appropriée. On doit être responsable, parce qu'on est responsable, pour protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens. C'est ce qu'on a fait. On encourage les gens à sortir. La météo est super belle. Allez à l'extérieur. Vous pouvez participer à des activités à l'extérieur. Les parcs sont ouverts. Il y a plusieurs activités que les gens peuvent faire. Mais on va de l'avant avec notre déploiement du vaccin. Il y a plus de 7 millions de personnes de plus de 18 ans qui ont été et qui se sont fait vacciner. Ce n'est pas une situation à tout jamais. Mais pour maintenant, on doit suivre les conseils sanitaires qu'on a reçus de la part du médecin hygiéniste en chef. Mais on doit continuer de suivre ces conseils et c'est ce qu'on va continuer de faire. Rappel à l'ordre Prochaine question, député de Brentford brent Merci. Notre gouvernement a demandé est-ce qu'il y ait plus de restrictions aux frontières pour arrêter la propagation de la COVID-19 pendant des semaines. Ces demandes urgentes au gouvernement fédéral sont fondées sur de, des, nouvelles, des données et de la science. Ce n'est pas tout simplement des passagers internationaux, mais aussi des gens qui voyagent de différentes provinces. C'est important que les Ontariens puissent savoir que notre gouvernement fait tout ce qu'on peut pour arrêter à ce que empêcher à ce que ces variants arrivent ici dans la province. Donc, est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment on protège nos frontières? Solliciteur général, le député de Brantford-Brant a tout à fait raison. C'est pour cette raison que nous avons agi ce printemps et nous avons émis une ordonnance d'urgence pour limiter les voyageurs qui venaient de d'autres provinces et de d'autres pays. Nous continuons de demander au gouvernement fédéral de limiter les, le nombre de passagers internationaux qui arrivent ici en Ontario. Dans notre lettre la plus récente, on a demandé au gouvernement fédéral quatre choses. D'interdire les déplacements non essentiels, des tests rapides, PCR, et de fermer les échappatoires à la frontière et aussi avec les, la quarantaine dans les hôtels. Nous demandons, nous continuons de demander au gouvernement fédéral d'agir complémentaire. Les Ontariens doivent comprendre à quel point c'est important de mettre plus d'instructions aux frontières. Certains Ontariens présument qu'après un an, que le gouvernement fédéral aurait mis des sauvegardes en place. On doit protéger les Ontariens des passagers internationaux. Encore une fois, le ministre, est-ce qu'il peut nous donner des exemples à savoir pourquoi on est préoccupé que des travailleurs non essentiels arrivent ici sans restriction? Et encore une fois, à la solliciteur générale, merci aux députés de Brantford-Brampton. Au mois de janvier, l'Ontario avait 173 passagers internationaux qui ont testé positif à la COVID-19 au, au mois de février. Ça a augmenté à 585 cas à l'aéroport Pearson. Et ensuite, il y a eu une augmentation au mois de mars. À 943. Et au mois d'avril, malheureusement, on a eu le montant le plus élevé à 1439 passagers internationaux qui ont été testés positifs à la COVID. C'est plus de 3000 cas en 2021. Et ces passagers arrivent et sont côte à côte avec d'autres passagers et peuvent répondre la COVID-19 à d'autres personnes. Donc, quand est-ce que le gouvernement fédéral va faire ce qui s'impose et imposer plus de restrictions aux frontières? Prochaine question, député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Selon un nouveau sondage des enseignants, a démontré ce qu'on de a demandé à re maintes reprises après un an de perturbations et un échec par ce gouvernement d'appuyer les élèves. Nos élèves ne, euh, nos enfants ne s'en sortent pas bien. 70 des réponses euh, et des enseignants ont, ont peur que les élèves ne pourront pas rattra rattraper le temps perdu. Chaque expert nous dit qu'on doit mettre en, en place plus de soutien, plus d'intervention. Pourquoi est-ce que le gouvernement va retourne à des investissements d'avant COVID, pourquoi est-ce que la priorité de ce gouvernement n'est pas la santé des élèves? ministre de l'Éducation, merci. Au contraire, en fait, le gouvernement de l'Ontario, avec le leadership du premier ministre, a attribué 2 milliards de dollars de plus en éducation et on va offrir des vaccins à tous les Ontariens. On doit se rendre compte aussi qu'on doit faire attention. C'est pour cette raison qu'on a investi 1,6 milliard de dollars et le financement de cette année est complètement financé par la province. Il y a 85 millions de dollars pour un rattrapage de, en, é, en éducation. Plus de fi financement pour la ventilation. Et 95 des écoles ont amélioré leur système de ventilation grâce à nos investissements. On va continuer de travailler avec les médecins et hygiénistes en chef. Mais oui, on a mis en place l'investissement nécessaire pour assurer la sécurité des élèves en classe. Complémentaire. Au contraire, ce gouvernement stagne lorsqu'il s'agit des investissements en éducation. Ils ont abandonné. Et la seule chose qu'ils ont euh, promis aux, euh, aux Ontariens, c'est la même chose. C'est du pareil au même. Les conseils scolaires euh, doivent adopter un modèle hybride d'enseignement où le, la même enseignante doit euh, porter attention à des élèves en classe et des élèves à la maison qui euh, participent virtuellement. Les élèves ne pourront pas apprendre à l'extérieur parce que leurs enseignants enseignantes seront à l'ordinateur avec des élèves à la maison. Pourquoi est-ce que ce premier ministre tente de couper les coins ronds au dépens des élèves? Ministre de <norm Awak seg> l'Éducation. <inherently> <capacities> <ticult�> On a mis en œuvre 1,6 milliard de dollars d'investissement qui nous a permis d'embaucher 7 000 membres du personnel. On a pu améliorer des systèmes de ventilation dans les écoles, dans plus de 95 des écoles. On a doublé les le montant attribué à la santé mentale et on a augmenté le nombre d'infirmières dans les écoles. Et si la députée a eu le privilège d'être au gouvernement, leur parti et celui de l'autre parti euh, qui, euh, du côté des syndicats, n'aurait pas ouvert les écoles en 2020-2021 et ça, ça aurait été au dépens de la santé mentale des élèves. Prochaine question, député d'Ottawa-Centre. Merci. Euh, Ottawa-Sud. Ma question est à la ministre des Soins de longue durée. Le vendredi, on a appris que les inspecteurs ont documenté des preuves de déshydratation et de malnutrition en 2020 dans un des foyers de soins de longue durée. Il y a presque un an, c'est constatations sont en lien avec le rapport des Forces armées canadiennes que 26 résidents sont décédés à la suite de la déshydratation dans ce foyer de soins de longue durée. Le, le premier ministre a dit qu'il y aurait une enquête pleine et entière et que toute l'information serait remise aux au policiers. Mais l'assessant général a confirmé que cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, si les inspecteurs du ministère ont documenté des cas de négligence, et dans les foyers de soins de longue durée, 26 personnes sont décédées à la suite de la déshydratation. Pourquoi? Est-ce que cela a pris plus d'un an pour que la ministre lance une enquête? Leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné, évidemment, on a mis en œuvre une commission d'enquête qu'on a mise en place très rapidement lors de la pandémie. On l'a fait. Je sais que la vérificatrice générale a aussi euh, revu l'information et le coroner participe aussi. Mais euh, revenons à lorsqu'on est arrivé au pouvoir, une décennie et demie qui a, euh, où les libéraux ont su financer les soins de longue durée. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a dit qu'on allait s'attaquer au problème de la médecine du couloir. On a augmenté. Les tests de dépistage, de 50 000 à 70 000, on a bâti de nouveaux foyers de soins de longue durée. On augmente le nombre de membres du personnel de 27 000, en dépit du, du LEG que des anciens libéraux du gouvernement libéral. On est en train d'agir pour améliorer le système complémentaire L'histoire de la part du gouvernement est très difficile à suivre. Voici certains commentaires des membres forcés, des, des armes forcées, des forces armées canadiennes. C'est qu'on devrait fermer ces foyers de soins de longue durée. C'est une situation ca catastrophique, cauchemardesque. Et en fonction de, du rapport, Barbara Collins a dit qu'il y avait des problèmes de nutrition. Et de déshydratation qui avait contribué à un, au moins un décès et que le ministre, la ministre le savait. Et donc, c'est difficile à croire que la ministre a seulement pris ces allégations il y a deux semaines. Et ces 26 familles et d'autres qui ont perdu. Notre proche mérite d'avoir de la justice, non pas un, un jeu de cache-cache. Donc, est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi elle ne savait pas ce qui se passait et que c'est seulement maintenant qu'elle lance une enquête qui avait été promis il y a plus d'un an? leader parlementaire du gouvernement, c'est un député qui était au sein du gouvernement pendant 15 ans, qui a sous-financé les soins de longue durée, n'a pas mis en place une stratégie de dotation du personnel et que son immobilisme en tant que gouvernement nous a fait en sorte qu'on était sur la défense. Pendant un an, lorsqu'on a rebâti la capacité dans les soins de longue durée, dans les soins intensifs, dans les hôpitaux, c'est le leg de l'ancien gouvernement libéral. Il était un député de ce gouvernement. Nous nous avons mis fin à ce que les, les libéraux nous avaient Laissé. On a embauché euh, des PSSP, on augmente la capacité dans les soins intensifs, on agit pour les Ontariens et c'est un travail qui a été tellement négligé par l'ancien gouvernement libéral, on va agir on va réparer la situation, contrairement à l'ancien gouvernement libéral. Merci. À l'ordre. Le député de Brantford-Grant. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du patrimoine, du sport et du tourisme. Au cours de cette pandémie, les industries dont ce ministre est responsable ont été les plus frappées par la pandémie. Nous savons que ça va prendre beaucoup de temps pour ces secteurs de se rétablir. L'été s'approche et souvent, ça veut dire le tourisme pour beaucoup d'entreprises. Ces petites entreprises ont tellement besoin d'appui. On vient d'annoncer une nouvelle subvention pour les PME en tourisme. Et j'espère que le ministre peut nous donner plus de renseignements sur cette subvention et comment les entreprises peuvent faire la demande pour cette subvention. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. J'ai voyagé dans son comté l'été dernier et j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est vrai, beaucoup de secteurs que je représente ont été fermés et sont déjà fermés depuis plus de 400 jours. Donc nous avons débloqué plus de milliards de dollars en appui pour ces secteurs. Le 14 mai, nous avons lancé cette nouvelle subvention qui sera ouverte jusqu'au 24 juin pour une subvention unique de plus de 10 000 pour l'embauche de personnel. Je suis très contente de dire que près de 1 000 entreprises ont postulé depuis jeudi dernier, y compris 200 agences de voyage, près de 200 hôtels et motels et près de 200 hôtels de chasse. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie la ministre. C'est un programme très intéressant pour ces PME. Et on en a tellement besoin. Chaque entreprise admissible dans la province devrait avoir l'occasion de postuler pour cette subvention. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sensibiliser les entreprises à l'égard de cette subvention? La ministre. Oui, nous devons appuyer ces secteurs. et nous avons déjà mené plus de 15 réunions téléphoniques sur les gens, les acteurs du milieu. Et bien sûr, nous avons informé plus de 2000 personnes du secteur pour leur expliquer comment accéder au portail. Aussi, je suis fière de dire qu'une réunion avec plus de 100 personnes a été organisée. C'était malheureux que seulement deux personnes de l'opposition se sont présentées pour ces réunions. À Niagara Falls, dans le nord, à Ottawa, à Toronto, à Hamilton. En fait, ce sont tous des régions très importantes à visiter dans cette province, mais les députés, non, ne, sont, ne se sont pas présentés pour ces réunions. Et tout le monde a un rôle à jouer pour appuyer ces PME. Donc, j'invite l'opposition à faire ce qu'il faut faire. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Demain, les experts à PIHAB vont accepter ou rejeter le plan de Charles Maffidi par rapport au grade, ou diplôme en arts et en sciences à son université. Ce sera aussi, ironiquement, la journée contre la homophobie et la transphobie. Et on va voter sur cette motion. En automne, le gouvernement avait précipité un projet de loi pour bâtir cette université par un ami et c'était appuyé par un ami du Premier ministre qui avait de la rhétorique anti-LGBTQ. Le fils de M. McFeely est allé au parc Disney cet hiver au lieu de répondre à cette demande. Demain, pk va leur donner une réponse. Donc, par votre entremise, Monsieur le Président, je demande au Premier ministre si on ne dit, si on ne permet pas d'avoir une université Charles McFeely, est-ce qu'il va déposer un projet de loi immédiatement pour arrêter ce projet Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question. Monsieur le Président, comme on a dit à plusieurs reprises, ce gouvernement respecte les conseils indépendants de, des, des gens à, à la PICAP. C'est un processus indépendant. Nous voyons qu'ils ont tranché sur des questions telles que le, la question sur l'Université Algoma. Nous voyons qu'il y a cette question aussi de remise des diplômes dans le Nord et des débouchés pour les professionnels et comment avoir plus de leaders francophones et autochtones dans le Nord. Donc, Monsieur le Président, nous respectons les processus indépendants. Merci. Question complémentaire, M. le Président. Charles McFeely avait organisé un événement anti-masque à son collège sans distanciation sociale le mois passé. Donc, Charles McFeely n'est pas prêt à suivre les conseils de la table scientifique. Mon bureau a reçu plusieurs emails dans lesquels les gens disent certainement que les, les Ontariens ne pensent pas que Charles McFeely devrait offrir des diplômes en arts et en sciences. Ils ne respectent pas les mesures sanitaires et. Il dit des choses anti LGBTQ. Mais ce premier ministre euh, est toujours à l'écoute de Charles McFeely. Donc, est-ce que le gouvernement va immédiatement déposer un projet de loi pour enlever pour euh, mettre fin au projet du Charles McFeely University? Réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est une question d'un processus indépendant. Ce gouvernement appuie ce processus indépendant. Ce, ce député aimerait bien voir des politiciens s'ingérer toujours dans ces processus indépendants. Ce n'est pas à nous de décider quel diplôme serait offert ou non. Cette députée aimerait bien être la ministre de la Contrôle des pensées, mais de ce côté de la Chambre, nous respectons les processus indépendants qui ont débloqué le potentiel des gens dans le Nord que j'ai déjà mentionné. Ce gouvernement avait baissé les frais de scolarité pour les universités. Ce gouvernement avait élargi l'admissibilité aux subventions aux étudiants et à l'OSAP. Nous avons aussi mis en place des mesures pour les institutions autochtones. Nous travaillons avec nos partenaires pour débloquer le potentiel du Nord. Qu'est-ce que cette députée aimerait faire? Elle a voté contre toutes ces mesures que je viens de mentionner. Merci. Prochaine question. La députée de Don valley West. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Nous, nous approchons à la fin de l'année scolaire et je sais qu'on va parler de la rouverture des écoles dans les prochaines semaines. Mais j'ai une question par rapport au mois de septembre. Ce gouvernement avait décidé de ne pas parler aux enseignants lorsqu'ils prenaient des décisions par rapport aux écoles. C'est important de parler aux médecins et aux infirmières, mais c'est aussi important de consulter les enseignants lorsqu'on prend des décisions. Ces gens ont travaillé d'arrache-pied pour assurer la sécurité de nos élèves. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si son ministre de l'Éducation a parlé à la Fédération des enseignants et avec les syndicats des personnels d'appui depuis juillet de l'an dernier? Et est-ce qu'il y a un plan pour le mois de septembre? Et sinon, quand est-ce qu'ils vont le faire? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Oui, la, le ministère de l'Éducation a des réunions avec nos partenaires. J'ai rencontré l'association des, pro, des proviseurs la semaine passée aussi nous avons parlé aux, aux diverses associations comme l'Association des écoles catholiques et écoles publiques. Nous avons écouté le point de vue de ces gens, ainsi que le médecin hygiéniste-chef, Sick Kids et d'autres experts qui nous guident pour réduire la propagation du virus dans les écoles. Le gouvernement a investi 1,6 milliards de dollars ce qui a été augmenté par la suite à 2 milliards de dollars pour améliorer la situation dans les écoles, pour s'attaquer surtout aux problèmes de la lecture et des mathématiques dans les écoles dues à la COVID-19. Nous donnons le choix aux parents d'apprentissage en ligne ou en personne pour leurs enfants en septembre. Question complémentaire. Monsieur le Président, soyons clairs. Cette réponse donc a été un grand nombre. Les principaux, les, les gardiens, les tuteurs, les gens que le ministre a mentionnés ne sont pas des enseignants. Donc voici ma question. Est-ce que vous avez parlé aux gens qui représentent les gens qui se trouvent dans les écoles, dans les classes avec les élèves? Pourquoi est-ce que le gouvernement hésite? Ce sont des gens qui connaissent la situation en première ligne. De ce que j'ai compris, lors d'une réunion des ministres récente, on avait parlé de l'industrie du golf. Monsieur le Président, je n'ai rien contre le golf. Ma partenaire aime bien jouer au golf. Mais comment est-ce qu'il est possible que qu'on a choisi de prioriser l'industrie du golf au lieu que d'essayer de comprendre la situation dans les écoles? Est-ce que le premier ministre et le ministre vont mener un dialogue régulier avec les gens qui représentent les enseignants, qui travaillent avec les élèves en Ontario? Arrêtez la pendule. On ne peut pas se comporter comme ça ce matin. Si cela continue, je vais vous dire votre nom, je vais vous avertir. Et si c'est nécessaire, je vais vous envoyer chez vous. Démarrer la pendule, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Oui, on peut écouter les syndicats des enseignants, mais nous ne sommes pas complètement... Sous le contrôle de ce syndicat, la députée d'en face avait permis au syndicat des enseignants à embaucher seulement en suivant la seniorité. Ils écoutaient les enseignants et ils ignoraient les parents de cette province. C'est pour ça que ce gouvernement a mis fin à cette pratique. Je viens de m'adresser à un côté de la Chambre, mais la même chose s'applique à l'autre côté de la Chambre. Le ministre de l'Éducation, continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Aussi, nous avons écouté les, les parents qui disaient qu'ils voulaient le choix ce septembre. Ils voulaient avoir le choix entre l'apprentissage en ligne et en personne. Nous savons que la majorité vont choisir l'apprentissage en personne. Nous avons aussi écouté les parents en ce qui concerne les appuis pour la santé mentale ils comprennent que tout cela a été très difficile pour la santé mentale de leurs enfants. Nous avons quadruplé l'investissement fait par le gouvernement précédent parce que nous savions qu'il fallait s'attaquer à ces problèmes. Nous avons écouté les parents avec un investissement de 1,6 milliard de dollars pour mettre en place des précautions dans les écoles pour assurer la sécurité des élèves. Merci. Question, le député de Brampton, de Brantford plutôt. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a un écart entre le nombre d'infirmières que nous avons actuellement et les besoins futurs de notre réseau de la santé. C'est surtout le cas dans les secteurs où les travailleurs des premières lignes prennent soin des patients les plus vulnérables, comme les foyers de soins de longue durée, les soins communautaires et les soins intensifs. Je suis fier du fait que le gouvernement va s'attaquer à ce problème en investissant. En s'engageant d'avoir en moyenne quatre heures de soins par personne, mais nous, il nous faut les infirmières pour ce faire. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que ce gouvernement va faire pour augmenter le nombre de RN et de RPN en Ontario? Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le collègue pour sa question. Grâce au leadership du premier ministre Ford, la ministre des Soins de longue durée et le ministre des Collèges et des universités, ce gouvernement a annoncé un investissement de 35 millions de dollars pour augmenter le nombre d'infirmières et d'infirmiers dans nos collèges et universités publiques, ce qui créerait 1130 RPN additionnels et plus de 800 70 RPN. c'est la première fois qu'on augmente le nombre d'infirmières depuis plus de 20 ans. Oui, je répète, plus de 20 années. C'est vraiment un moment historique. Nous augmentons aussi les stages dans les hôpitaux pour que la prochaine génération d'infirmières ait l'expérience qu'il leur faut. Monsieur le Président, après des décennies de négligence, ce gouvernement c'est combien il est important de faire ces investissements pour que nos, notre réseau de la santé ait les gens avec de l'expérience dont ils ont besoin pour appuyer les besoins des Ontariens demain. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est une très bonne nouvelle. Le gouvernement continue à poser, continue à poser des gestes concrets pour appuyer les foyers de soins de longue durée et le réseau de la santé. Le ministre est d'accord avec moi, j'imagine. Il y a des problèmes avec la dotation personnelle dans ces secteurs. Nous savons que l'éducation en infirmerie n'est pas toujours acceptable pour des étudiants à cause de l'endroit dans lequel ils vivent. Comment est-ce qu'on va travailler avec les universités et les collèges pour faire en sorte qu'il y ait plus de travail en santé en Ontario Réponse. Merci, Monsieur le Président. Le député a tout à fait raison. Je me suis lancée en politique après avoir travaillé dans le secteur de la santé. J'ai vu les années de négligence systémique. J'ai vu qu'on n'avait pas, on n'était pas sorti du chantier, du chantier battu. Plus de 2000 mille infirmières. Il nous faut plus de 2 nouvelles infirmières dans le réseau de la santé. Nous avons lancé des initiatives de frais de scolarité annulées pour plus de 2000 PSSP. En ce faisant, nous allons embaucher plus de 27 000 professionnels en santé pour appuyer les besoins de notre province et pour fournir quatre heures de soins par personne. L'Ontario sera chef de file en ce secteur. Des gens comme mes grands-parents étaient des victimes de ce système négligé. Et grâce à ces investissements, nous allons nous assurer que les Ontariens de l'avenir auront de meilleurs soins. Merci. Le député de Niagara Centre, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Les citoyens de l'Ontario se sentent horrifiés par le fait que le Premier ministre refuse d'ouvrir les activités en plein air, mais il est allé avec ses amis pour jouer au golf. Les leaders municipaux, les experts en santé, l'Association médicale de l'Ontario et le, la table scientifique ont donné des conseils que ce gouvernement ignore. Ce gouvernement garde ses installations fermées. La table scientifique a dit que les activités en plein air comme le golf, le tennis et le volleyball sont à faible risque. Et cette province pourrait permettre aux gens de participer à ces sports. Des centaines de personnes à Niagara, certains d'entre eux étant des, des électeurs conservateurs, m'ont dit que le confinement a eu un effet dévastateur sur leur santé mentale. Ils demandent que ces activités soient ouvertes de nouveau. Est-ce que le premier ministre va écouter la science et va appuyer la députée de Brampton Centre et sa motion pour ouvrir de manière sécuritaire les installations d'activités en plein air? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Bien sûr, nous encourageons les gens d'aller dehors, profitez de ce beau temps, promenez-vous, allez promener votre chien, jouez avec vos enfants aller au parc, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire en sécurité, mais ce n'est pas le moment d'ouvrir toutes les activités à l'extérieur. Nous évaluons les do données probantes à tout, euh, tous les jours. Le Dr Williams et d'autres conseillers nous donnent des données sur lesquelles nous nous basons dans nos décisions et nous savons que ce n'est pas le moment de le faire. Ça sera bientôt, peut-être le 2 juin, ou même avant, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas ce que la science nous dit. Les Ontariens en ont assez avec les anecdotes du Premier ministre. Ils parlent du cheesecake, ils parlent des sandwichs, ils parlent de ses amis, mais ils ignorent les données probantes. Jennifer, qui a le terrain de golf pour Brock chez moi, a du mal à joindre les deux bouts. Elle n'a quelques mois pour gagner ses revenus. Ils ne sont pas la seule petite entreprise qui souffre en ce moment. Ces entrepreneurs ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas offrir leurs services s'il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent le danger de ces activités. C'est un terrain de golf duquel profitent les aînés, les enfants et des gens de tous les âges. Ces activités sont sécuritaires et sont très importantes pour mes commettants et pour les ontariens. Quand est-ce que le Premier ministre va en enfin fait écouter la science et va dire qu'il avait tort? Quand est-ce qu'il va rouvrir ses activités sécuritaires? Merci. La ministre, merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, la santé et le bien-être des Ontariens est notre priorité et ce sera le cas. Nous écoutons les experts, y compris le Dr Williams et les 34 bureaux de la santé publique dans les régions de l'Ontario. Nous écoutons ceux qu'ils nous disent. Nous encourageons les gens à sortir, à profiter du beau temps, mais ce n'est pas le moment de rouvrir toutes ces activités. Ce ne serait pas responsable de le faire aujourd'hui, mais nous écoutons et nous suivons les chiffres tous les jours et ceci aura lieu avant ou le jour du 2 juin. Le député de Guelph, j'ai une question pour le Premier ministre. La science est claire. La plupart des éclosions de la COVID-19 ont lieu dans les lieux de travail essentiels. Les activités en plein air sont sécuritaires et devraient être possibles. Depuis des semaines, je supplie le Premier ministre. Je lui demande de se concentrer sur les lieux où on a vraiment des éclosions, les lieux de travail. Je lui demande de rouvrir les activités en plein air qui ne sont pas dangereuses. C'est une question d'équité. Ce n'est pas tout le monde qui a une arrière cour Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler à domicile. Est-ce que le premier ministre va respecter les conseils des scientifiques et des experts en santé publique en rouvrant les installations d'activités en plein air? Est-ce qu'il va se concentrer sur les lieux de travail vulnérables où il y a des éclosions. La ministre, merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Oui, nous encourageons les gens à sortir. Les parcs sont ouverts, les sentiers sont ouverts, les gens peuvent aller à l'extérieur, ils peuvent marcher, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent sortir son chien. Je comprends ce que vous dites quant à l'équité, mais les parcs sont ouverts aussi, en tout respect. Tout le monde peut profiter de ces parcs. Il n'y a pas de problème d'équité ici. Les gens peuvent aller dehors et nous l'encourageons. Mais ce n'est pas le moment de rouvrir toutes les activités. Nous surveillons la situation de très près tous les jours. Ce n'est pas le moment. Question complémentaire. Monsieur le Président, la confiance du public est essentielle pour vaincre la COVID, et cette confiance est basée sur des décisions qui se basent sur des données probantes. La plupart des éclosions ont lieu dans les lieux de travail, pas dehors, et pas pendant les voyages. Mais le Premier ministre se concentre complètement sur les installations à l'extérieur, et... Sur euh, euh, et, et en fait, il rejette tout le blâme sur le gouvernement fédéral. Est-ce que le premier ministre va se concentrer sur ce que les experts et, les experts et pas l'échappatoire de la COVID? Est-ce qu'il va mandater des EPI de grade médical dans les lieux de travail essentiels? Pour et est-ce qu'il va aussi mandater qu'ils aient une ventilation appropriée? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. La sécurité et le bien-être des travailleurs en Ontario est notre priorité. Donc, nous avons fait plus de 50 000 vérifications et inspections dans les lieux de travail liés à la COVID-19 en Ontario. Nous avons émis plus de 55 000 ordonnances pour améliorer les conditions de travail dans ces lieux de travail. Et nous avons fermé 91 lieux de travail dangereux, mais nous allons, nous sommes allés encore plus loin. Nous avons embauché plus de 100 nouveaux vérificateurs, donc nous avons le plus grand nombre d'inspecteurs dans le pays. Nous avons plus de 200 documents euh, d'informations, des, des sites web, des vidéos dans beaucoup de langues, et tout cela se trouve à ontario.ca/covid-safety. La députée de Toronto Centre, merci, Monsieur le Président. Il y a trois zones chaudes désignées par la province qui ont été priorisées par l'hôpital, mais le gouvernement ne les a pas inclus. Il y a quatre zones chaudes chez moi qui ne font pas partie de la liste du gouvernement. Des dizaines de milliers de personnes habitent chez moi et ont un très haut risque de contracter la COVID-19 à cause des chiffres qui montent en flèche dans ces zones. Et à cause du fait que ces communautés sont très denses, le gouvernement n'a pas offert des vaccins à ces zones chaudes. Les gens appelaient ça le Hunger Games dans, dans mon comté. Nous avons enfin commencé à, à recevoir un stock stable de vaccins. Nous commençons à contrôler un peu les éclosions. Nous commençons à maîtriser la situation. Voici ma question pour le premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il ignore les conseils de la stable scientifique? Pourquoi est-ce qu'il veut retirer cet appui concentré de ces zones chaudes dans deux semaines, ce qui met toute la province à risque? La ministre de la Santé. Merci, monsieur le Président. Nous avons alloué 50% des vaccins aux zones chaudes sur deux semaines et ce plan nous a donné beaucoup de réussite. Nous avons un stock stable que nous allons recevoir bientôt, mais je peux dire à la députée que grâce à ce plan, nous voyons que les zones chaudes ont maintenant plus de. 7 neuf plus de couverture de vaccins que d'autres zones. Nous continuons à mener cette campagne de vaccination. Nous avons presque doublé le stock de vaccins qui entre dans la province. Et tout cela est disponible pour tous les bureaux de la santé publique et c'est à ces bureaux d'allouer les vaccins par la suite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je demande à la ministre d'écouter. Le comité consultatif, il avait donné un conseil très clair. Près de 50 des vaccins doivent être acheminés à 74 zones chaudes pendant 25 jours. Deux semaines, ce n'est pas assez. Les 25 jours, c'est le minimum qui a été recommandé par le comité scientifique. Il y a beaucoup trop de personnes dans ces zones chaudes qui n'ont pas reçu la, leur première dose. Si ce gouvernement retire les vaccins de ces zones chaudes, nous allons mettre à risque toute la province. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas ce que les experts et, et ce que la table scientifique lui dit de faire? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ce cycle de confinement en s'attaquant aux zones chaudes pendant un minimum de 25 jours qui a été recommandé par la table scientifique? Merci. La ministre de la Santé. Monsieur le Président, il nous fallait augmenter le stock de vaccins dans ces zones chaudes de 50 et nous l'avons fait. Nous avons 8 plus de doses dans ces communautés que dans d'autres communautés. Aussi, au moment de ces recommandations faites par la table scientifique, c'était le moment où on avait beaucoup moins de stock de vaccins. Maintenant, nous avons presque doublé le stock. Nous allons répartir le vaccin en fonction de la population et de son âge et des zones de risque. Donc, les zones à risque vont encore recevoir des vaccins, plus de vaccins. Nous allons nous concentrer sur les régions qui sont encore à haut risque. Nous avons assez de stock. J'ai confiance en les bureaux de la santé publique. C'est à eux de prendre ces décisions. Les gens vont recevoir beaucoup plus de doses. La députée de Scarborough... Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la ministre de la Santé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous disiez parce que vous savez que dans les zones à haut risque comme chez moi, le taux de positivité est encore très haut. À Morningside, il y a un taux de positivité de 12 de 1 200 par 100 000 personnes, c'est dix fois la moyenne de la province. Donc, ça représente un risque important. Vous venez de dire que les zones où il y a plus de risques vont recevoir plus de vaccins. Donc, voici mes questions pour vous. Combien de vaccins? La table scientifique a dit que les zones à haute risque devraient recevoir 50 plus de vaccins que d'autres régions. Donc, ça n'a aucun sens de revenir à cette ce schéma de distribution qu'on avait avant, parce que les différentes régions ont différents niveaux de risque. Là où il y a un taux de positivité qui est plus élevé, il nous faut plus de stocks. C'est comme ça que nous allons maîtriser cette troisième vague. Donc voici mes questions. Est-ce que vous allez écouter la table scientifique et revenir à ces 50 Réponse. Vous avez tout à fait raison. Les taux de positivité sont très élevés dans certaines régions de la province, donc il faut. Être très prudent par rapport à la rouverture. et c'est ce que l'on dit depuis ce matin. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent. La stratégie que nous avons mise en place pour allouer 50 des vaccins dans ces zones à haut risque fonctionne très bien. Il y a déjà 8 plus de doses dans ces communautés, mais il faut continuer sur cette voie. Il faut continuer à allouer les vaccins. Et nous le faisons en fonction de, de l'âge et du niveau de risque. Donc oui, dans les zones où il y a plus de risques, les gens vont recevoir plus de vaccins, ce qui inclut Scarborough. Donc ma question, c'est quelle attribution sera envoyée à des communautés telles que Scarborough? Les, les communautés ont besoin de le savoir. Lorsque vous regardez... La possibilité d'offrir le vaccin aux gens de 18 ans et plus, c'est bien, mais au cours de la fin de semaine, j'ai parlé à quelqu'un de 96 ans chez moi, dans ma circonscription, son nom c'est James, il vit seul à la maison, il ne quitte pas sa maison, mais il a des gens qui viennent l'aider à domicile. Il attend encore d'avoir son vaccin. Même s'il a été admissible depuis les cinq derniers mois, James a démontré que maintenant, ce n'est pas le temps de se concentrer sur autre chose que les zones affectées, parce qu'il y a des gens dans les communautés qui sont à risque sérieux. Il y a des milliers de gens comme James qui attendent encore leur tour et veulent savoir si la ministre s'engagera à donner 50 des vaccins dans les zones très affectées. La ministre de la Santé. L'attribution des vaccins sera faite selon les régions et selon les risques. Je sais que Scarborough a plusieurs régions affectées. Mais toutes les régions maintenant reçoivent beaucoup plus de vaccins parce que nous avons maintenant des réserves de vaccins qui arrivent à temps. Et on veut s'assurer que les gens comme James puissent obtenir leur dose. On travaille avec nos services à domicile, de soins à domicile, afin de s'assurer que tous ceux et celles qui veulent avoir un vaccin pourront l'obtenir. James ne sera pas laissé de côté. Il recevra sa dose au moment approprié. Député de Humber River, Black Creek. Au premier ministre, des milliers de PME dans ma circonscription ont dû fermer leurs portes au cours de la COVID. Elles font leur part pour la lutte contre la pandémie sans aide du gouvernement. Pourtant, elles perdront tout ce pourquoi elles ont travaillé. Plusieurs propriétaires de PME m'ont contacté avec en raison du manque de transparence de la part du gouvernement sur son, sa subvention pour les PME. Ce sont des PME qui ont fait une demande et ont entendu des semaines et ont vu leur demande refusée sans explication. Maintenant, la date butoir arrive et des dizaines de milliers de PME ont encore besoin d'aide pour garder leurs portes ouvertes. Pourquoi est ce que le gouvernement les laisse tomber? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Premièrement, on est très heureux que 109 700 PME en Ontario aient reçu... Près de 3 milliards de dollars, 2,82, milliards de dollars qui ont été donnés. C'est l'investissement en trois mois et demi de ce gouvernement pour les PME. Et ça nous dérange de voir que le gouvernement que les néo-démocrates n'ont pas appuyé le gouvernement dans sa subvention. Ils ont voté pour retarder l'aide aux PME. On est très déçus de voir que le, les néo-démocrates n'ont pas appuyé la, la nouvelle subvention pour le tourisme et le voyage, qui se trouve dans le budget. J'aimerais souhaiter à Jessica Lippard, ma directrice du personnel, un joyeux 30e anniversaire. Nous avons une mise au voies différée sur la deuxième lecture du projet de loi 267, loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé et des soins de longue durance qui concerne les appareils et app accessoires fonctionnels à destinés à appuyer à la maison et dans la collectivité, les particuliers ayant besoin de. Des besoins en matière de santé mentale. Je demande au greffier de préparer les lobbies. Sonnerie de 30 minutes.